Monsieur, vous avez... Vous avez... on ne peut pas arrêter des gens sur la voie publique comme ça qu'ils n'ont rien fait. On n'a rien fait là-bas dans la rue. Ils n'ont rien, à... oui. oui. rien fait, Vous savez bien, rien fait vous donnez vos affaires s'il vous voulez j'ai des livres sur la commune de paris parce qu'en plus j'étais... madame, vous avez... alors voilà, comme je suis militante politique, on va dire que quoi là j'ai donné mon papier, je vais vous faire mon papier madame, je non, je garde mon téléphone, c'est mon lien, pourquoi vous ne pouvez pas m'en je ne suis pas arrêtée enfin je ne suis pas arrêtée, merde, j'ai rien fait Il y a quelqu'un de vous qui m'a dit de passer par là-bas, de me retrouver. Après on arrêtait, on a été gentil, hein. A... pu Les policiers Licenciés Les policiers Licenciés Les policiers Pour l'emploi, pour les flics Non, moi je me suis désolée, euh, je ne sais pas, je suis pas, pas, pas. asseyez-vous Asseyez si vous voulez vous asseoir. Asseyez -vous. Asseyez -vous. c'est le Juliette. ça, vous en Ça va bien se passer, madame, ils s'appellent sont ridicules. Et vous risquez rien, vous allez ressortir votre Non, mais résistez, il une... ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas vous forcer.